Vous voulez amener vos élèves à créer de la réalité virtuelle Passez de la deuxième à la troisième dimension. En utilisant la démarche du récit de l'univers social, vos élèves pourront lire l'organisation du territoire en créant une photo 360 d'un paysage de leur choix. Pour faire cette tâche, vous aurez besoin de téléphone ou d'iPod de visionneurs et des applications Street View ou Cardboard Camera. Première étape. En devoir, vos élèves devront déterminer un site intéressant et prendre une photo 360. En utilisant l'application Cardboard Camera, ils pourront même ajouter une description audio du paysage. Deuxième étape. En équipe de deux, vos élèves pourront faire découvrir leur paysage à leur coéquipier qui tentera d'en identifier le lieu. Troisième étape, vos élèves pourront enfin réaliser un plan du territoire en utilisant un logiciel de dessin comme Autodraw. Le tout peut se réaliser en deux périodes. Bonne exploration!